Chers internautes, bonjour. J'ai décidé de faire une, une nouvelle série de vidéos qui va concerner l'islam. Euh, je suis resté un peu bloqué sur le sujet de l'islam ces derniers temps. Euh, je vais dans des groupes de débats sur Facebook entre chrétiens et musulmans. Et. Je pense que ce que j'avais proposé de faire il y a un certain temps, c'est-à-dire créer une nouvelle, enfin une playlist concernée à l'islam, ben je vais le faire en fait parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, j'ai créé une première playlist concernant la spiritualité dans laquelle ben j'explique, je, je donne mon point de vue, pourquoi je suis chrétien, pourquoi, enfin comment je suis devenu chrétien. Et j'ai fini donc sur l'islam en avertissant sur la fausseté de l'islam. Suite à ça, donc, euh, une euh, charmante personne, euh, un musulman, m'a répondu, à ce à quoi j'ai répondu, et puis, bon, il m'a encore répondu après, mais, euh, bon, je n'ai pas trouvé spécialement intéressant de poursuivre avec cet interlocuteur-là. Mais, parce qu'en fait, je, je, je suis allé sur des groupes de débats où il y avait, bon, beaucoup plus d'intervenants, c'était beaucoup plus intéressant. Euh... Mais en fait, voilà, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses à dire, et euh, dans la dernière vidéo, qui a duré deux heures, c'était assez long, et je sais que beaucoup de gens n'ont pas la patience, n'ont pas le temps non plus hein, de regarder une vidéo de deux heures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle playlist, euh, qui, euh, qui sera constituée donc, de vidéos assez courtes, hein, de quelques minutes, j'espère. Et euh, voilà, dans le but donc de sujet par sujet, point par point, et eh bien euh, répondre répondre aux musulmans et pas, pas seulement répondre mais annoncer évidemment annoncer bah, la parole quoi, la parole de Dieu parce que euh, la meilleure défense c'est l'attaque n'est-ce pas, sauf que nous en tant que chrétiens, on n'attaque pas les gens, on ne veut pas les agresser on va leur communiquer leur partager la parole donc on fera, on fera aussi ça voilà. on va répondre, on va répondre fermement donc, à l'islam qui est agressif n'est-ce pas Enfin, en tout cas, les musulmans, parce qu'on ne sait pas ce que c'est l'islam. Parce qu'à chaque fois que euh, on voit un, un mauvais islam quelque part, euh, les musulmans nous disent que c'est pas ça l'islam. Donc, en fait, l'islam, on ne sait pas où est-ce qu'il est. -ce qu est quoi. Bon, bref. Donc, on va répondre fermement aux musulmans qui sont, euh, alors, je dis pas tous, mais généralement agressifs, hein, que ce soit, euh, même, même dans les débats, hein, débattre avec un musulman, il hein, faut, faut rester accroché. Hein. Mais on ne va pas répondre par l'agressivité et surtout, bah, on va communiquer, voilà, comme, comme je l'ai dit, la parole. La... Voilà, tout, tout, tout ce que nous donne Dieu, euh, on va essayer de le communiquer. Voilà. Donc voilà, donc, j'arrête ici. À partir de la prochaine vidéo, on va répondre point par point aux musulmans. À la prochaine.